Loin derrière la montagne La lune est ton visage Ainsi loin d'un naufrage tu une ces belles plages. pas su tourner la page y a pas de poste de sauvetage C'était un si beau mirage Qui s'est fini en carnage Tu n'es plus dans les parages Je sens que mon cœur se dégrade J'étais si fort en parade Pourtant maintenant tout est si faible. On ne peut pas arrêter une noyade Pixéliser est ton image Tu n'as jamais connu le partage Lorsque je me suis réveillé dans ta cage. j'ai Compris que t'étais pas un mec si sage Tu as dérapé dans le virage Mais ce n'était pas de passage Juste après avoir fait ce dépistage Mon cœur est rempli de rage